de physique. Alors aujourd'hui, on va étudier un phénomène qu'on a déjà étudié plusieurs fois sur cette chaîne, mais avec un protocole différent. Parce que la méthode scientifique, c'est ça. C'est qu'on a des hypothèses qu'on cherche à valider ou invalider. On va établir des, proto des protocoles expérimentaux. On va tester si ça échoue, c'est que l'hypothèse est fausse. Si ça réussit, c'est que l'hypothèse a une chance, bonne chance, de décrire le monde dans lequel on vit. Alors, pour le protocole d'aujourd'hui, on va utiliser une 2, 3, 4 et 5 cartes rouges, ainsi que 1, 2, 3, 4 et 5 cartes noires. Bien. Alors, euh, la valeur des cartes n'a absolument aucune importance. Hein. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir euh, ben 5 cartes noires. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5 cartes noires, ainsi que 5 cartes rouges. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et la valeur n'a vraiment aucune espèce d'importance. Et le phénomène qu'on va essayer d'étudier, c'est le fait que les cartes rouges et les cartes noires, donc, qui sont sur deux piles séparées, ont toujours tendance euh, à se regrouper entre elles. Donc le protocole va être différent des fois précédentes. Ce coup-ci, je vais avoir une carte indicatrice noire et une carte indicatrice rouge. Et plutôt que de mélanger les cartes et d'attendre qu'elles se séparent, je vais intervertir les deux, euh, les deux cartes témoins. Et on va regarder si le reste des cartes suit. Normalement, si le, si le protocole fonctionne, je vais avoir les rouges ici et les noirs ici. Oui, ça marche. Alors, euh, bon, j'ai peut-être été un peu rapidement, donc je vais le refaire plus lentement pour que vous puissiez bien suivre. Je vais intervertir les rouges et les noirs. Et normalement, si le protocole fonctionne, je devrais avoir les noirs qui suivent de ce côté et les rouges qui suivent de ce côté. Jusque-là, ça fonctionne. Si j'intervertis encore une fois les rouges et les noirs, normalement j'ai les rouges qui suivent, j'ai les noirs qui suivent, et si j'intervertis encore une fois, ben j'ai les rouges qui suivent, j'ai les noirs qui suivent, ça marche. Bien. On va aller un peu plus loin dans le protocole, on va pousser l'expérience encore un peu plus loin, donc on va prendre quelques cartes ici et quelques cartes ici, et si le protocole est valide, bien que le jeu ait été mélangé en début d'expérience, de Normalement, j'ai les cartes noires qui viennent de ce côté, et j'ai les cartes rouges qui viennent de ce côté. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Hein ouais, c'est pas mal. Hein Bien. Ça marche. Alors, euh, on va essayer d'aller encore un petit peu plus loin. Donc je rappelle que le jeu a été mélangé en début d'expérience. Et ce coup-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais distribuer alternativement les cartes sur une pile et sur l'autre. Et normalement, si le jeu était bien mélangé, je devrais avoir euh, du bordel ici et du bordel ici. Alors que si mon hypothèse se vérifie, euh, quoi qu'il arrive, j'aurai des noirs ici et des rouges ici. Donc on va voir ce qui se passe en distribuant les cartes sur une pile, puis sur l'autre. Ça a l'air de marcher, oui. mine de rien, c'est pas mal. L'hypothèse va être valide.